et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo euh, je venais euh, je revenais vraiment pour vous faire une, une petite vidéo sur des astuces en fait euh, de tamponnage euh, ça va être une vidéo très courte comme on rentre dans la période de Noël euh, je vais vous faire une petite astuce de tamponnage euh, avec un petit bonhomme de neige donc vous pouvez faire avec plein de choses j'ai pris ce que j'avais sous la main donc là c'est une planche de tampon que j'avais acheté euh, pff, chez Action il y a un moment donc voilà on va essayer de faire ça donc le truc c'est que vous prenez votre tampon je regarde juste si c'est bien tamponné Hop. voilà bon, après c'est des... des tampons de chez action donc euh, ils sont pas tip top hein, mais bon la qualité n'est pas géniale, géniale. Et vous le tamponner, en fait, euh, bon, on va dire là, pour celui-ci, on va le faire euh, juste deux fois. Ce sera largement suffisant. Hop. Donc, vous gardez ça. Et euh, vous découpez juste, euh, juste la partie. Donc là, moi, je voudrais faire un petit zoom sur son écharpe et son bonnet et éventuellement son nez donc je vais tout découper et je reviens tout de suite donc voilà je me suis amusée à, à découper euh, j'en ai, ai profité pour, pour mettre un peu en couleur mon bonhomme de neige j'ai on va dire j'ai colorié avec mon feutre à embosser pour faire de l'embossage sauf que bon le problème c'est que du feutre comme ça je sais pas si c'est le mien ou si, ils sont tous comme ça mais le feutre à embosser en fait il donne un petit effet vert donc c'est pas tip top, euh, du coup je voulais juste qu'il soit brillant en fait et du coup ben, j'ai dû remettre du truc en, de la poudre embossée blanche et j'ai remis du brillant au dessus, donc euh, je sais pas, vous voyez ça fait un peu, un peu éviser euh, donc voilà, donc en fait ce que je me suis amusée à faire c'est à colorier un petit peu l'écharpe et le bonnet donc j'ai déjà collé mes carrés en mousse, donc je vais les coller là Et puis mon petit bonnet que j'ai colorié aussi avec mes feutres à alcool. Oups. Et où j'ai mis des petits carambouses. Bon le problème des carimousses de chaque Action, c'est qu'ils ne sont pas hyper épais. Donc du coup, ça fait pas un méga gros relief en fait. Hop. Et voilà pour le petit tamponnage 3D. Je trouve ça euh, relativement sympa en fait pour mettre sur un petit album, je trouve ça rigolo. Euh, et je pense que je vais renouveler le truc, c'était la première fois que j'en faisais un et euh, j'aime beaucoup le, le rendu. Donc voilà pour la petite astuce tamponnage 3D, euh, très facile à faire. Et euh, ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Euh, c'était une vidéo très très très très très courte, c'est la plus courte que j'ai dû faire je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné plein d'idées avec vos tampons que vous disposez, dont... que vous avez déjà chez vous. Donc voilà, je vous en ai fait plusieurs euh, pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc là, j'ai fait avec les tampons de chez Action un petit cactus. Par contre, il n'y a pas de mise au point, donc le zoom, c'est pas tip top. Hein. Mais vous voyez, ça fait une, une petite, enfin, un petit effet de 3D. Voilà. Ensuite j'ai fait ça. Bon, ben ça, ça donne pas des masses. Hein. J'ai juste fait pour tester, mais c'est pareil. Hein. Vous voyez, petit euh, côté 3D. Mais euh, bon, l'effet, ça donne pas terrible en fait, comme c'est tout du noir. Là, pareil, un autre cactus. Donc toujours cet effet de 3D. Vous pouvez voir, qui fait, qui donne un petit effet sympa en fait. Du coup, bon, peut-être que vous voyez pas bien avec la GoPro. Je vous mettrai des photos après pour. Euh, vous montrer ensuite l'appareil photo l'appareil photo ça donne un peu mieux euh, en plus j'ai mis du voilà bon, il n'est pas encore tout à fait sec mais j'ai mis du glossy accent euh, sur le sur le zoom en fait vous le voyez peut-être là un petit peu donc du coup oui voilà ça fait un, un petit effet 3d et là la comment s'appelle la... le double face en fait était un peu plus épais donc du coup euh, ça donne un peu mieux et voici le petit bonhomme de neige euh, que j'avais fait donc du coup avec la vidéo. Alors pareil, j'ai mis du Glossy Accent sur le petit pompon et sur le bord du, du bonnet. Euh, donc euh, voilà. Donc, pareil, je pense que ce serait mieux que de la, de la, de la, de la comment du de l'adhésif, enfin du double face euh, carré mousse pardon, ça je cherche un mot, des carré mousse un peu plus épais que ceux de chez Action. Euh, mais bon ça, ça donne un petit relief Après trop de relief c'est pas non plus trop ça Parce qu'on voit la couche en dessous Et du coup ça fait pas très joli Donc voilà petit aperçu euh, Bon c'est dommage j'avais pas de plus de choses De Noël donc euh, j'aurais bien aimé en faire plus Sur Noël mais euh, Les tamponnages que j'avais une... Ça fonctionnait pas Enfin euh, je pouvais pas faire grand chose avec Parce qu'il était un peu trop petit Donc voilà J'espère que cette petite astuce d'embellissement fait maison, 3D, façon sticker 3D qui sticker pas, <rire> vous aura plu. Et puis, ben voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et euh, n'oubliez pas, la seule limite, c'est celle de votre imagination. Bye bye, à bientôt.